Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Julita Botrix qui va nous parler de son business. Merci Julita pour ton temps, ta disponibilité et je sais pour la générosité que tu vas, avec laquelle tu vas faire preuve pour parler de ton parcours parce que c'est passionnant ce que tu as vécu euh, en plus avec ta transition professionnelle. Bref, il y a plein de choses passionnantes. Donc, bienvenue Julita. Est-ce que tu veux te présenter rapidement Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et puis après, on va revenir un peu en arrière et parler de ton parcours. Merci Lingaine, ravie d'être ici et oui, avec grand plaisir, euh, je partage tout ça euh, avec ta bienveillance. Euh, alors, je, je m'appelle Julita, donc c'est euh, d'origine polonaise, donc voilà, je suis d'origine polonaise et ça fait 22 ans que j'habite en France, euh, j'ai 46 ans, j'habite dans l'Oise euh, actuellement parce que je bouge euh, beaucoup euh, J'ai deux enfants et je suis coach spécialisée en perte de poids, alors coach de vie parce que euh, je pense que ce problème euh, de surpoids, euh, il faut le prendre par le côté mental, par la gestion des émotions, donc quand la question s'est posée comment tu veux aider les femmes qui se sentent mal dans leur peau à cause de leur surpoids, la réponse est venue par le coaching. Pas par la diététique, mais par le coaching. Wow. Génial, génial. Merci, euh, Julita. Es... C'est un super combat. Euh, dans une super mission dans laquelle tu te trouves hein, euh, parce que c'est tellement important à, à tout plein de niveaux. Donc, merci et bravo pour ce que tu fais, euh, sauf que bah, Julita, en fait, euh, tu n'as pas toujours été coach de vie spécialisée dans la père de poids. Tu veux nous dire un peu quoi, quel a été ton parcours les, les 12 derniers mois, ah, la douze derniers mois euh, Les douze derniers mois, les douze derniers mois. Remonte à riche, quand tu hein. veux, mais que, que voilà, en tout cas, je trouve ton parcours intéressant dans tes transitions. Si, les deux derniers mois sont, sont intéressants et parlants parce que ça fait six mois que j'ai quitté mon euh, CDI d'Ouillet, j'étais donc euh, pendant quelques années assistante de direction euh, et je me suis ennuyée. <rire> euh, de formation, euh, je suis euh, prof de lettres, donc ça c'était mon parcours. Ah, je ne à... sais même pas <rire> <rire> Bon, bah, je découvre des choses. Ouais. Donc ça, c'était mon parcours en Pologne que j'ai fini à la Sorbonne à Paris. Euh, mais la vie m'a amenée en France et, euh, et c'était donc euh, prof de lettres slave. Euh, une niche très, très spécifique. Hein <rire> et donc, je suis tombée dans les métiers administratifs euh, qui ont été intéressants à un moment donné parce que je ne parlais pas très bien français à l'époque. Euh, parce qu'il fallait s'adapter, euh, parce que ça me plaisait aussi de m'éloigner un certain temps de, de cet apprentissage constant, parce que ça faisait euh, étude sur étude et étude, et donc euh, commencer une vie active. Euh, et au bout de euh, quelques années, je me suis dit, oui, mais administratif, c'est... C'est barbant en fait. Et je pense que entre euh, le traitement des factures et le traitement des ventes de commandes, euh, je suis tombée sur des livres et des contenus euh, de développement personnel qui m'ont absolument happée. Euh, donc je suis devenue euh, accro à tout ce qui était en, déve en développement personnel. Et parallèlement je vivais mon une histoire avec mon propre corps donc qui, que j'ai toujours considéré en, en surpoids euh, que je n'acceptais jamais euh, et puis à un moment donné ça fait clic ça, les deux en fait se sont euh, joints et je me suis dit mais, mais, mais il faut que j'en parle et j'ai dit à mon mari mais tu sais moi il faut que je je partage tout ça ce que j'ai vécu parce que j'ai réussi à à accepter mon corps, à régler ma relation à la nourriture. Et il me dit, mais tu es marrant, toi, mais tu le partages autant que qui. Alors lui, en mmh. bon français, il faut un diplôme, il faut un statut, il faut, il faut tout ça. J'écoute, écoute, euh, je sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, je suis arrivée à, à l'évidence que ça doit être par la posture de coach, que je dois leur parler. De leur mindset, qu'on doit régler euh, toute la relation qui est autour de la silhouette plutôt que des protéines, des féculents, des, des, des glucides dans l'assiette. Et donc, formation de coach, création de la structure, tout ça en étant salarié. Euh, et puis, euh, ok, tu as le certificat, tu as le SIRET et après. Alors là, c'était la désillusion totale parce que, euh, tu sais, on, on, on vit dans un mécanisme où on attend toujours, on, on, on pense qu'on nous attend toujours quelque part. Nos parents nous ont attendus avec, après l'école, qu'est-ce que tu qu as eu comme note Ensuite, on avait un, un patron au, au boulot, donc alors, il faut faire ça comment on t'a fait. Il y a toujours un compte-rendu à faire à quelqu'un et quelqu'un mmh. qui s'intéresse. Et puis tout d'un coup, tu sors avec es toute fière de tout ça, et en fait, personne ne s'intéresse à toi. <rire> et ça, c'était un gros coup de blues pour moi, mmh. et c'est là, à peu près là, où je, je suis tombée sur ton contenu, qui m'a dit, tiens, il y a quelque chose... Je ne suis pas toute seule, je veux dire qu'il y en a d'autres, j'ai découvert tout un monde derrière. Et c'est euh, comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est grâce à ce travail que j'ai sauté le pas en me disant euh, il faut lâcher le salariat, c'est bon, euh, et travailler dans ce que tu fais. Et ça a été une décision difficile ou euh, al al alignée, et, ou alignée. Comment, comment ça a été cette décision euh, pour toi Elle était. Euh, C'était. Euh comme un accouchement c'est à dire que tu vois mmh. elle était lente à venir et euh, on va dire la période de gestation <rire> n'était pas toujours facile <rire> mais euh, à un moment donné c'est devenu une évidence qu'il faut que je le fasse mmh. pourquoi c'était une évidence pour toi tu sais je je crois que dans les situations que nous vivons, il y a toujours une période où, où, où tu es content parce que tu, tu découvres un monde. Ensuite, il y, a, il y a une routine et puis cette routine peut déboucher sur un point de non-retour. C'est-à-dire que euh, tu as envie d'autre chose et puis le point de non-retour, c'est que quand tu vois que du négatif dans ce que tu es en train de vivre, et tu ne peux plus rester et ça devient une évidence. Pourtant, il y a des gens qui, qui continuent dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as changé Je pense que les gens qui continuent, ils n'atteignent jamais ce point de non-retour parce que euh, pour l'atteindre, il faut vouloir aller vers autre chose. Mmh. Et, et lorsque on se plaint juste que oui, c'est chiant, mais c'est comme ça, ça passe. Lorsque mmh. on se dit mais... Mais pendant que je suis là, j'aurais pu faire ça et, et pourtant je, je, je sais que j'ai envie de faire autre chose. C'est difficile de vivre ça. Et euh, ce n'était pas possible pour toi de faire les deux en même temps Tu as commencé à faire ça, mais... Euh... Oui, mais je travaillais 39 heures par semaine. Euh, L'année où j'ai fait les deux... Euh... J'ai loupé les réunions de parents, mais je les ai oubliées de mes enfants. J'ai oublié de commander les photos de classe. Mmh. J'ai oublié l'anniversaire de ma mère. J'étais absolument absorbée par les deux boulots. Euh, J'avais plus de place pour ma famille. En tout cas, je ne laissais plus de place. Euh, et je me suis dit, tu t'es formée. Tu veux aller vers quelque chose pour... Euh, pour accompagner des gens vers un bien-être. Mais dans ce que tu es en train de vivre, tu ne peux pas parce que tu es violente avec toi-même. Ah ouais, tu as vraiment employé ces mots comme ça à l'époque ou c'est maintenant avec le recul que tu emploies le son À la fin, si. À la fin, j'ai vu que je me faisais du mal, ouais. Ok, wow. Merci pour ce partage authentique. Et, et du coup, comment ça s'est passé aux euh, tes premiers clients Est-ce que tu veux nous en parler alors oui, Alors, les premiers clients, ils, ils, euh, je les ai eus euh, avant. Je pense qu'ils ont aussi contribué euh, à me donner confiance en moi, en, en ce que je fais. La toute première était gratuite, mmh. <rire> mais c'était une très belle relation. Et, et cette personne, euh, qui, euh, que je vais nommer parce qu'elle euh, elle partage facilement, qui s'appelle Gaëlle et que je remercie, euh, quand elle a entendu mon projet, elle me dit écoute moi j'ai envie d'essayer de, de, et donc on a commencé, elle était super engagée, euh, voilà c'était vraiment euh, une vraie cliente quoi. Euh, on a fait un magnifique travail et ensuite elle a vécu euh, beaucoup de choses dans sa vie personnelle et depuis une semaine, elle est ma cliente de nouveau pour aller un peu plus loin sur un autre profil cette fois-ci avec un vrai contrat, avec voilà. Mm. Euh, je pense que c'était aussi important pour elle de s'acquitter de cette redevabilité. Ah. Et ça m'a fait comprendre euh, combien il est important de facturer nos services. Mm. Euh, et euh, bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà. Ma toute première cliente, c'était gratuit, euh, mais je suis tombée sur une personne formidable qui s'est engagée, qui a vraiment tout suivi. Euh, et ensuite, euh, je suis tombée sur euh, une maman qui voulait faire maigrir sa fille. C'était compliqué, la, la minette avait, avait 17 ans. J'ai dit non au début parce que je savais que c'est compliqué, que les adolescents... En fait, je les ai rencontrés et j'ai accepté parce que cette jeune fille avait besoin d'entendre de... que tout va bien, que sa silhouette, ce n'est pas ce qui est le plus important de sa personne. Et en fait, j'ai coaché un peu les deux, la maman et la fille. Euh, et à la fin, j'étais vraiment fière de tout le monde, d'elle, de moi et, et, et de la fille et de maman. C'était vraiment une très, très belle aventure. OK. bon, En tout cas, on peut dire que tu as commencé de manière très originale au pluriel. Hein, <rire> donc, waouh, c'est hyper intéressant. Alors, tu dis que tu es tombée sur cette personne. Comment ça s'est passé dans ta communication? Est-ce que tu... Qu est que as, par quoi tu as commencé à... Alors, moi, j'ai commencé par commencé le local, on va dire. Quand je voulais euh, vraiment commencer à communiquer et à proposer mes services, euh, c'était l'année du confinement. C'était juste avant. Je louais un local. Euh, voilà, et le 17 mars, je ne sais plus quelle année, 19 ou 20, est arrivé, Et donc, on nous a confinés. Euh, parce que moi, à la base, je ne devais pas travailler en vision. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'inspirait. Euh, et, et en fait, j'ai communiqué sur euh, des groupes Facebook, euh, groupes locaux, que j'étais installée là. Et c'est comme ça que je les ai tellement trouvés, en tout cas. Okay. Et okay. ensuite, on avait le Covid. Moi, le Covid, ça m'a fait comprendre que si la visio était très, très pratique, <rire> que c'était possible. Et aujourd'hui, je, je travaille quasiment que en visio. Euh, je ne sais pas si. C'est différent. différent. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans la visio, on ne pourrait pas travailler avec tous les gens avec qui on a envie de travailler. Oui. Tu vois, et ça, bien sûr que moi aussi, je préférais rencontrer mes clients, mais euh, je n'ai pas envie de prendre une heure de métro, aller une heure de métro tous les jours. Et je ne pense pas que mes clients ont envie de faire ça. Alors, si en plus, ils habitent ailleurs, donc euh, oui, tout le monde préfère le présentiel, mais... Il faut aussi peser le pour et le contre et ouais. Euh, ouais, bravo pour toi euh, sur ça. et euh, ah, Est ce que tu veux nous parler? Alors, est ce que c'était pas des offres premium encore pour ces alors pas pour la première quoi? La première, c'était une offre premium, c'est juste que ce n'était pas payant. Oui, c'est ça. OK, ah. la, les deuxièmes, la, les deuxièmes, la deuxième cliente ou les deuxièmes. La euh, deuxième cliente. Euh... Qu'est ce qu'elle a payé? Elle a payé, je crois, 1200 euros. Ok. Donc déjà, tu avais eu le courage de vendre du premium et pas du coaching à l'heure. Oui. Alors, le okay. coaching à l'heure, je ne l'ai jamais envisagé euh, par rapport au contenu de ce que j'avais envie de transmettre. Mmh. Je sais combien la perte de poids est compliquée. Et si c'est à l'heure, je sais qu'ils vont dire au bout de trois... Je suis, je suis optimiste, trois mois. Allez, <rire> six semaines, que ce n'est pas pour eux, que ça ne marche pas, que voilà pour ne pas aller plus loin dans l'effort donc pour moi de, dès le début était clair que ça doit être un programme de minimum 4 mois Alors moi dans mes rêves j'aurais aimé sur 3 ans wow, parce que pour okay. être vraiment euh, pour traverser tout dans son histoire de, de, de, de, de, de l'image de soi de son corps de la relation à la nourriture c'est à peu près le temps qu'il faut. Après, je me dis que le monde est bien fait parce que si on reste auprès de quelqu'un de trois ans, on devient sa béquille. Donc, il mmh. faut bien à un moment donné la lâcher en disant « Ok, tu expérimentes et puis tu vois comment ça se passe ». Donc, aujourd'hui, je suis arrivée à un programme de quatre mois. Mais dès le départ, c'était euh, clair que la personne s'engageait euh, sur la durée parce que je lui disais, ça va être dur, tu vas avoir envie de euh, lâcher. Donc, on règle l'histoire d'engagement financier, euh, temps et, et engagement, euh, et énergie au départ et après en bosse. Bah, bravo, bravo en tout cas, parce que ce que tu partages, c'est hyper parlant et c'est ce qu'on enseigne. Hein. Euh, et en fait, ça s'applique à tous les, tous les domaines. Tu vois, bah, moi, je suis business coach. Euh, oui, j'aimerais bien te promettre en six semaines de gagner 10 000 euros par mois, mais en fait, euh, euh, non, quoi. Tu vois, non, il y, a des, il y a beaucoup de choses à construire, à déconstruire, à travailler, rien que le temps de se comprendre et de comprendre ton besoin. Donc, euh, ouais, merci pour ce partage. Et puis, bah, bravo d'avoir eu ce courage aussi, parce que j'imagine que ce n'était pas facile. Et, et comment s'est développé ton business après Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus À un moment donné, ça s'est accéléré un peu plus euh, alors, je, je pense que je n'ai pas encore, j'espère, vécu un, un boom de, de chiffre d'affaires. Euh, après, j'avais euh, j'avais une cliente, donc je ne sais plus dans le temps où on en est. Euh, en tout cas, ça s'est accéléré quand je suis euh, j'ai quitté mon salariat. Donc, mmh. c'était septembre 2022. Mmh. Et là, je me suis donné un objectif d'avoir quatre clientes euh, euh, le, premier, le, le dernier trimestre 2022. Et je les ai eues. Bravo. Le, le quatrième, j'ai signé, je crois, le 1er décembre. Ah. Euh, donc, ça, c'était euh, quelque chose qui m'a vraiment euh, rassurée. Est-ce que tu veux nous en dire plus Il si s'est passé quoi euh... Euh, déjà, pourquoi t'as fixé cet objectif Comment t'as fixé cet objectif Est-ce que ça te dépeint <rire> Mais Tu l'as bien placé parce que c'était euh, guidé par toi, parce qu'on <rire> travaille ensemble depuis mars 2022, je crois. Ouais, ouais. Euh, moi, je t'ai suivi euh, beaucoup avant. On s'est connus un an auparavant mmh. euh, à un workshop. Euh, et donc, euh, grâce à l'accompagnement qu'on a pu faire, en, en, faire ensemble et le groupe qui était très stimulant, qui, qui, qui était merveilleux, euh, j'ai pu prendre confiance et j'ai pu surtout mettre en place des actions, euh, appréhender des outils euh, et, euh, et structurer la stratégie euh, le programme, euh, ma propre communication, euh, tout ça c'est de, devenu un peu plus clair dans ma tête, donc certainement plus clair pour, pour mon audience. Euh, et donc, j'ai commencé à organiser des challenges. Euh, Vous nous expliquer rapidement en quoi ça consistait pour les gens qui ne savent pas ce que c'est alors, mon premier challenge, euh, c'était génial, c'était beaucoup trop lent, donc j'ai fait toutes les erreurs aussi. Euh, j'ai proposé un challenge durant octobre euh, de, euh, je ne sais plus le titre, mais, mais en tout cas, c'était travailler. Euh, oui, c'était euh, passer le mois d'octobre en prenant soin de soi. Mmh. Donc, je leur ai proposé euh, c'était une rencontre euh, Zoom par semaine et on parlait qu'est-ce qu'on peut faire dans la semaine comment on peut se nourrir euh, en ayant comme focus notre santé donc on a voilà, parlé un peu de sucre on a parlé un peu de, de, voilà, de grignotage de tout. Ce que je... mm. on, on sait tout comment il faut se nourrir euh, la question c'est pourquoi je ne le fais pas et comment le faire donc on a parlé de tout ça et suite à ce challenge, j'ai eu, euh, je crois, deux clientes qui ont signé. Ok, donc juste que les gens comprennent, donc tu avais une page d'inscription, les gens devaient s'inscrire pour participer au challenge. Hein. Ouais, Comme ça, ça, tu récoltais les emails. Et puis, chaque jour, tu faisais quoi Tu envoyais du contenu Oui, on avait un groupe, groupe WhatsApp et chaque jour, okay. je leur envoyais un objectif du jour. C'était une, une audio. Euh, un document par semaine, je crois, c'était une, une petite série d'exercices. Et puis, on faisait le point. Et, et, et du coup, euh, comment ces deux clientes sont devenues clientes à partir du challenge aide les gens qui, qui sont peut être débutants à comprendre comment on passe d'un challenge à deux clients premium à euh, X euros? Mmh, mais parce que, en fait, dans mon challenge, moi, je je, je les ai euh, accueillies comme si c'était mes clientes donc je me suis vraiment occupée de, de chacune d'elles elles étaient une dizaine je crois euh, et euh, il y en a qui se sont dit c'est vraiment le moment pour moi euh, de prendre soin de, de moi, de m'occuper de, de mon surpoids euh, sauf que je ne me vois pas continuer euh, toute seule et ce que je viens de vivre ça me va très bien Wow. Du coup, c'est elles qui t'ont contacté en privé pour te demander euh, si elles pouvaient travailler avec toi Alors, j'ai fait le dernier Zoom, évidemment, où je leur ai dit que c'est possible. D'accord. Donc, j'ai présenté euh, ma manière de travailler euh, et on a pris les rendez-vous. Voilà. Okay. ok, génial. Euh, bravo, euh, je ne connaissais pas autant de détails, mais, mais c'est génial. Euh, et puis, les deux autres clients, tu nous racontes rapidement avant de passer peut-être au… Alors, la cliente qui s'est inscrite elle m'a envoyé sa meilleure amie ouais. <rire> Donc cool, ça c'est cool. ma deuxième et euh, une des clientes elle n'était pas dans le challenge et c'était notre, euh, notre euh, amie commun Leslie Passerino qui euh, m'a envoyé aussi une personne et c'est drôle parce que cette personne vient de me faire un témoignage on est à peu près à mi-parcours et elle, elle a écrit dans ce témoignage que quand elle m'appelait elle était, c'était vraiment. Déjà, elle a beaucoup hésité et elle n'était pas persuadée que ça lui apportera quelque chose. C'était vraiment pour se renseigner. Et en fait, on a eu tellement de de, de alchimie dans cet appel que quand quand ça se terminait euh, la conversation, elle me disait, ok, quand est-ce qu'on commence et, et et au passage, tu me dis combien ça coûte. Ouais. C'était une évidence pour énorme. elle. Ouais. Et moi, je pensais Parce... qu'elle était décidée avant, mais en ouais. fait, non. <rire> tu, lui as, tu lui as offert une session de combien de temps euh, cette première fois euh, Une heure. OK. Ça, je pense que les gens doivent l'entendre. Il y a encore beaucoup de gens qui proposent des appels découverts de 15, 20, 30 minutes. En fait, je ne sais euh... pas faire, moi. <rire> bah Oui, en fait, euh, tu es une bonne coach, donc tu l'as coachée. Elle a vu la transformation et l'impact que ça avait. et Du coup, c'était devenu évident. Oui. Final. Ouais. Bravo, bravo. Alors… Euh... Ouais, Est-ce qu'on peut, quoi, le, le, le temps passe assez vite finalement parce que c'est est passionnant. Est-ce que tu veux nous parler de ces derniers mois, ce qui s'est passé aussi dans ton euh, business Alors oui, parce que c'était euh, un peu plus difficile mmh. parce que je pense que je me suis euh, peut-être un peu pris trop confiance. En fait, <rire> j'analyse ça maintenant. En tout cas, je me suis lancée dans un challenge et un programme de groupe euh, en janvier euh, qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Euh, alors, j'ai un petit groupe, mais c'est finalement mes coachés qui, qui se rencontrent euh, une fois tous les deux semaines. Euh, et, euh, et donc, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Euh, comme ça s'est fini par un flop euh, ça m'a un peu plombé. Euh, j'avais pas j'avais du mal à redémarrer donc c'est que maintenant que je, je commence à un peu sortir la, la tête de l'eau il faut passer par là mais encore on est, on est toujours resté aussi et grâce à ton accompagnement j'ai compris euh, qu'il y a des choses qui m'inspirent dans cette voie et des choses qui m'inspirent moins donc, j'ai décidé de me rapprocher beaucoup plus de, des choses qui m'inspirent. Je suis en train d'écrire. Alors, est-ce que ça donnera un livre ou pas Je ne sais pas. Mm -hmm. Mais c'est vraiment ce parcours-là. Euh, euh, je suis devenue coach, mais, euh, en fait, derrière, je raconte tout ce, que, ce qui était très compliqué. Pourquoi mm -hmm. il fallait que j'appréhende des, des algorithmes d'Instagram purée à 45 ans à ah, 45 ans, j'ai peut-être autre chose à faire, il y a des choses que j'avais du mal à digérer et pourtant je me suis dit, allez, t'es une, une femme 2.0 ou tu ne l'es pas <rire> <rire> et, et voilà, j'ai envie, envie d'écrire ça parce que je sais qu'il y a énormément de personnes comme moi, euh, des femmes qui, ont, ont, qui se lancent dans cette voie pour aider les autres et qu'on demande d'appréhender la vente, le marketing, les outils euh, de technologies diverses et variées. Euh, et j'ai envie de leur dire que ce n'est pas facile, j'ai envie de leur montrer que c'est possible, que ça peut être rigolo, que, que ça peut être inspirant et que le but, il est, il est ailleurs parce que c'est notre propre inspiration. Ok, bah, écoute, moi, je vous propose, on mettra de toute façon euh, un site, tes coordonnées en description. S'il y en a qui veulent essayer d'avoir de, de, de, un lien vers ce, ce livre, ce document, bah, vous contacterez <rire> avec Julita et vous verrez avec elle. Alors néanmoins, euh, le lancement de groupe s'est euh, loupé. Moi, je suis euh, intéressé de savoir qu'est-ce que tu entends par « est-ce que tu as pris… » As trop pris confiance et comment tu as rebondi en fait C'est ça qui est intéressant parce que pff, des échecs en fait c'est juste qu'on n'en parle pas assez mais tout le monde en vit tous les jours euh, donc euh, merci déjà de le partager. Donc qu'est-ce que tu entends par tu as trop pris la confiance et de deux comment tu as rebondi et pivoté à partir de là Alors quand je dis trop prendre confiance, c'est que je me suis dit que il y a certaines choses qui sont à... acquises. Et typiquement, euh, j'ai eu euh, des inscrits à mon challenge. Et je pour, pour la quand j'organisais le deuxième, en fait, j'ai oublié combien je travaillais pour que ce premier marche. Mmh. <rire> et j'ai travaillé beaucoup moins. Et il a marché beaucoup moins bien. <rire> euh, après. Euh, je pense que j'ai sous-estimé aussi euh, le temps et, et la, la pertinence de ce qu'il faut faire. Je me suis dit c'est facile. Euh, et Je ne sais pas si c'est l'histoire que je me raconte, mais je me dis qu'aujourd'hui, des... par exemple, pour communiquer sur des réseaux sociaux, ce n'est pas que c'est de plus en plus compliqué, mais il faut être vraiment au plus près de ce de ce réseau pour tirer son épingle de jeu. Et on ne peut pas être touriste mmh. sur des réseaux sociaux euh, pour euh, vraiment toucher les gens euh, parce que c'est rempli de, de, de gens divers et variés. Et je pense que j'ai sous-estimé certains paramètres. Euh, je me suis mis un challenge euh, juste après Noël et je n'ai pas pris euh, pleinement conscience que... Euh, que le timing n'était pas très bon. Euh... Et, en... Et après, je pense que les gens qui étaient dans le challenge, ils, ils m'aiment bien, pourquoi pas, mais c'est pas le moment pour eux de se faire accompagner. Mmh. Et donc il faut avoir vraiment un panel, une communauté beaucoup plus grande. Et il faut travailler sur ce, sur ce paramètre-là, de toucher beaucoup plus du monde et d'être beaucoup plus proche de chacun, chacun d'eux euh, pour avoir euh, à la fin 5-6 personnes qui veulent en même temps suivre euh, un accompagnement. OK. Et merci pour ce partage. Je pense que ça parle énormément. Et euh, comment t'as pivoté du coup, finalement Comment t'as rebondi Mais je, je me suis... Euh, j'ai pris une décision de, euh, de, de me donner du temps, donc j'ai vraiment réfléchi de ce qui me fait envie. Euh, et donc ce qui, ce qui en est sorti, c est, ce qui me fait envie, c'est écrire un livre pour, voilà, pour partager et aussi d'avoir une chaîne YouTube de, on va dire de plus grande qualité ce que j'ai, je ne veux pas mmh. dire une chaîne de qualité parce que je ne suis, euh, suis pas une youtubeuse et je ne veux pas l'être mais en tout cas que les, les gens prennent plaisir à venir et à, à regarder les vidéos euh, parce que ça reste, parce qu'on peut partager des contenus beaucoup plus plus lents donc un peu plus plus, avec plus de valeur mais pour ça euh, il faut du temps donc j'ai décidé de me le donner euh, et j'ai décidé aussi de travailler avec euh, des adresses mail, donc d'écrire aux gens directement, de vraiment faire connaissance. Je me suis dit, je suis à l'étape où je croise les gens, où je leur dis bonjour, il faut qu'ils me connaissent plus pour qu'ils acceptent de boire un café avec moi. Et, et puis peut-être un jour, on va, on va manger à la même table. Ouais. Parce que c'est des étapes. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci pour ce partage. Et puis, euh, bon, en fait, euh, tout le monde le fait à tous les niveaux. Euh... Moi, je le fais encore. Moi, j'ai été démarché récemment par des entrepreneurs à 7 chiffres. C'est juste qu'on le sophistique de plus en plus, mais en fait, on, on le fait toujours. Euh, du coup, pour le moment, tu as arrêté l'accompagnement de groupe. Tu refais de l'individuel, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Okay. J'ai pris des accompagnements individuels. Euh, et donc, hum, je. J'ai décidé que le, ce deuxième trimestre, mon objectif, c'est d'avoir quatre clientes en individuel. Euh, parallèlement, je travaille sur, euh, sur le programme du groupe. Donc, ce que je me suis rendu compte aussi, que je n'y croyais pas beaucoup, que je me suis dit que ce programme de groupe n'est pas tout à fait prêt. Euh, donc, je pense que j'ai un peu saboté. Que je ne sais pas si j'avais envie. Euh, donc, aujourd'hui... Alors suite à l'immersion que tu nous as organisée, euh, j'ai décidé d'enregistrer de euh, une formation en ligne qui va être disponible pour mes clientes. Et donc c'est toute la partie euh, que je rabâche un peu sur les macronutriments, sur euh, la physiologie, tout ce qui est euh, simple à comprendre et pas très personnel. Et je me suis rendu compte que c'est des avantages parce que d'une part, quand je le dis une fois, les gens l'entendent, mais ils retiennent euh, 10%, ce n'est pas mmh. question d'intelligence, hein, on le bien fait ça. tous. Et que souvent, je me, je me retrouve à répé répéter ces informations euh, plusieurs fois. Et là, j'aurais la possibilité de dire, écoute, reviens si tu veux bien dans ce paragraphe, où on parle de sucre, tu le re-regardes et on en parle la prochaine fois. Donc voilà, j'ai vu ce, cet avantage pour mes clientes aussi, parce que c'était important pour moi que ce ne soit pas uniquement euh, une décharge de, pour moi, mais que ce soit un avantage aussi pour, pour elles. Euh, donc je suis en train de la construire et je pense que le programme de groupe reviendra en mois de septembre. Ok, super. Bah, écoutez, s'il y en a qui sont intéressés, euh, bah, justement, Julita, euh, comment on fait pour en savoir plus sur toi euh, Quel lien tu aimerais qu'on communique en, en description pour euh, aller à ta rencontre Mais il y a tout simplement mon lien à calendrier. Mmh. Donc, il y a euh, un premier appel euh, offert où on fait connaissance, hein, mmh. tout simplement. Euh, après, il y a... Euh, profil Instagram et il y a cette fameuse chaîne YouTube. OK. Dans ce cas-là, je te propose qu'on mette un lien vers ton Instagram et puis de toute façon, les gens verront sur ton Instagram, ta non. chaîne YouTube et ton… Dans la ton bio, il y, a, il y a tout ce qu'il faut. OK. Top. Merci, Julita. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager aux coachs qui nous écoutent dans le but de les aider à développer leur business De se faire coacher. Ouais. Tu vois, j'ai discuté la semaine dernière avec ma, mon ostéopathe qui m'a dit, mais pour être bonne ostéopathe, il faut, il, il faut se faire ostéopathé. D'accord Donc, avoir ces séances d'ostéopathie pour savoir quest ce que ça fait sur le corps. Et quand on devient coach, il faut goûter à ce que le coaching peut nous apporter pour pouvoir le transmettre à son tour. Et je pense qu'un coach qui se lance, de prendre un, un coach business qui peut nous guider, qui peut nous remonter euh, à la surface parce qu'on va se gameler plus qu'une fois et c'est pas grave. Mais d'avoir quelqu'un, euh, d'avoir un groupe, euh, et je sais que chez toi, les groupes sont tellement authentiques que c'est juste merveilleux, il n'y a pas de blabla. J'ai rencontré des gens que je suivais sur YouTube et puis, ils disaient, non, mais je galère. Je dis, oh, c'est formidable, eux aussi. <rire> mais voilà, je ne sais pas si, si c'est partout pareil. En tout cas, chez toi, c'est vraiment quelque chose qui, qui est très précieux. Mais en tout cas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, chacun doit trouver le sien. Euh, mais penser qu'on va y arriver tout seul, c'est une bonne manière de se brûler. Mmh. Merci beaucoup, Julita. Merci pour euh, ouais, la, la sincérité avec laquelle tu nous as partagé, tes hauts et tes bas. Et puis, euh, bah, moi, j'ai hâte de voir euh, la suite parce que je pense que euh, tu es, es, es, es génial dans ta personnalité, dans ta persévérance. Euh, tes réflexions, elles sont hyper intéressantes. Tu apportes énormément de valeur aussi au, au, au groupe. Donc, euh, ouais, merci pour ta confiance. Merci pour euh, ton partage euh, aussi transparent qui va certainement aider les gens et qui va aussi aider les gens à déculpabiliser sur les échecs parce que on envie des trucs. Donc ouais, allez-y, allez-y, let's go. Et puis allez voir ce que Julita fait. Si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. Ciao, ciao Merci Julita. Merci. Merci beaucoup.